Ici Zelk, en compagnie du doux, du magnifique, du sublime Gecko. Salut ma biche, comment ça va Eh bien écoute, ça va très bien, ça fait très plaisir de te revoir, mon cher ah Zelk pour ouais, un, un nouvel vrai. épisode Un nouvel épisode de Pass Effect les gars, acte 4 est sorti, putain, venez jouer avec nous Enfin peut-être pas avec nous parce que voilà, mais, mais si avec nous quand même, on ne voilà, mettra on pas nos noms dans la vidéo <rire> <rire> voilà on a des nouveaux persos comme j'allais dire Faut savoir que moi mon perso qui est ici bah, est un peu plus level up Parce que j'ai déjà fait l'acte 4 une fois parce que j'étais trop chaud jour, euh, le jour Le genre de bétal j'ai rush pendant 24 heures sans dormir Le bordel le plus total et lui il a pris son temps, etc. Donc voilà, nous bah, y oui. voici, nous y voici Lui c'est sa première fois donc je vais le guider à travers les méandres de l'acte 4 Exactement, il y a, là, il très a très spécial, mis spell comme un gros tard Et pff, oui exactement, depuis la fin au combat <rire> Gros salaud. Donc c'est parti <rire> chers amis, j'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes avec nous on va aller défense des marbes, nouveau site. Ouais, défenseil, Donc, euh, <rire> en, ce qui, en ce qui me concerne, j'ai fait que ça, un perso avec un petit build sur, euh, basé sur Ice Shot. Euh. Donc, vous allez voir, c'est sympa, c'est sympathique. Et c'est un dragon ou c'est moi J'ai entendu un dragon. Eh, oui, qu'il y un nouveau mob, ma biche. Ah, putain. Bah oui, j'imagine bien, hein, avec 4 nouveaux mobs. Et toi, tu vas faire un build assez spécial qui est basé sur la pluie de feu, si eh je vous dis. Oui, dis-moi ça. Un Mais build pluie de feu, c'est absolument euh, inédit. Oh, t'auras. Mais moi je enfin, Je sais pas toi mais tout mon pexing je l'ai eu dans. Enfin pas elle. Mais euh, j'ai eu un master dans chaque zone quoi. Ah nice. Ils sont tous les mêmes. Ici 2, on se retrouve sur les actes donc c'est la première zone de l'acte 4, juste après voilà, avoir battu parti. de l'île, s'il y a une petite porte entre guillemets qui s'ouvre sur la, la droite. Non en fait ce qu'on prend. C'est en fait on prend un élévateur qui nous fait descendre ouais, sur les actes C'est un truc assez sympa euh... C'est assez, symp assez sympathique, c'est parti, bon, on va le rouler sur un petit peu. c'est une patoche, allez les démarches Le mec, pour vous dire, il est déjà level 45, je suis level 35. Eh, donc, il un truc à savoir, c'est que Ah putain, culé Ah bitch Non, ta mère vas les Un truc à savoir, c'est que le level 45, c'est ah, <rire> ouais, euh, le, le level max de la zone de l'acte 4. Voilà. Voilà, donc... Euh pas mal, donc je vais prendre des levels d'ici là, j'ai pris un point de talent d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite Vous Voyez un peu mon build, hein je suis parti sur les trucs basiques de Hunt, euh, on va faire un truc sympa, on va aller chercher le, le Avatar of Hunt pour avoir Mass Damage Parce que c'est bien Mass classe, damage, damage, moi j'aime bien les Damage On va monter ça, allez hop c'est parti Donc on ah, un Warbands. War on peut savoir aussi qu'on est dans la ligue Warbands. Oui, donc on a tout commencé à zéro. Bien entendu, si vous ne connaissez pas les principes de League, c'est comme sur. Euh, bon, déjà on a... on bon, expliqué, on je pense, dans les premières vidéos de de qu'on a fait ensemble. Ah, bon, D'ailleurs, un... allez les voir parce qu'elles sont trop cool. C'était le tout première <rire> vidéo ensemble et franchement, ça vaut le détour. C'est de la merde, les gars. N'hésitez pas à petit dessus. <rire> Surtout si des... si vous voulez ne pas m'entendre, vous pouvez aller voir les trois premières. Hahaha. Oui, mais c'est les vidéo premières vidéos de à Mort. On connaissait les Exactement. Rien de rien. Euh, exactement. Oui. Si normalement ça devrait être tout est pas tout devrait être parfait. En fait, la zone ici elle est toute simple comme tu vois en fait c'est tout droit sauf que sur les côtés il y a des packs de bleu ce qui est assez bien pour le pex. En gros si tu veux c'est comme ça que tu fais quoi tu prends à chaque fois tout droit puis dès que ah, tu prends un petit côté Ah ouais t'as Blinkaro un truc comme Mais ça Oui j'ai gardé Blinkaro depuis ah, euh... Ce Parce que en fait, je vous explique Je vous explique vite fait, hein, fait. J'ai commencé l'acte 4 euh... allez on va dire presque une petite semaine après sa sortie le mec m'a dit, bien, on fait perso ensemble, etc. etc. <rire> » on, on a joué un après-midi, on, oh, on a fait les deux premiers actes tranquille. T'inquiète, t'inquiète. On a fait les deux premiers actes tranquille. Et puis, enfin, moi je travaille un peu en ce moment, etc. Donc j'ai pas trop le temps de jouer, machin. Et, euh, et je t'ai pris un, un truc sous le nez, mais ça c'est pas oui, grave. Oui, hein. Vas-y, ramasse aussi, pour toi. Et, euh, et j'arrive deux jours plus tard, le mec level 50. Enfin, <rire> moi j'étais level 20. <rire> ouais, Allez. mais. Et chers amis, il faut comprendre que j'ai craqué. Ah, à... attends. Quoi, oh, bah, oh, sa mère c'est juste un boss de zone. Bon, voilà, est... Ouais d'accord. Le mec n'a pas eu le temps. Ah, on va dire que j'ai des damages. Hein. Ouais, on va dire que tu vas te barrer quand je vais voir des boss comme ça je vais pouvoir jouer un peu. <rire> ouais si tu veux je te laisserai. je te regarderai de loin faire les boss et je t'expliquerai les strats. Parce ouais, Beaucoup ton copito tu vois, genre gauche, droite, droite serrée, clanser, euh, chicane euh... à gauche, gauche. vrai. <rire> gauche <rire> <Gauchisse> sur crête. <quatre. rire> Ouais, ouais, ouais, donc, ouais. En fait chers amis j'ai complètement craqué Donc en fait ici je joue une Witchfire Storm qui est pour l'instant un boy très méta dans l'acte 4 Parce que en fait, il est juste, le spell a été buff récemment et il est devenu juste broken en fait, pour level up Et donc c'est chouette tout ça tout ça mais j'ai voulu faire un putain de tank Et au final ben, j'ai fait un putain de tank et est jouissif à jouer En gros à savoir que je suis level 55, j'ai 3500 PV, j'ai 95% de, de réduction de dégâts physiques je tente le monde. Voilà, Donc, le bah, mec après, se met contre, bien. Il fait pas énormément de dégâts. Hein. C'est genre pour tuer un boss, il me faut plus ou moins 5 minutes. Mais en attendant, pour que le boss me tue, il faudrait plus ou moins 3 ans. Donc c'est assez rentable. <rire> J'aime bien. Sympathico-sympathique, je dirais. Ah bah, on va arriver à la ville, mon cher ami. Ah la pas la ville. Du bambou, Tu vois il ah, y a du bambou Et bien des bambous. Like on va on va tomber sur des pandas et des bambous. Non non non, on n'est pas euh, chez les pandas, les pandas rennes tout ça. Tu, tu laisses ça sur eux. Nous ici, on est des humains. Et Mais on est comme... Désolé euh... pour le petit temps de chargement qui est un petit peu long. On est Prate. quand même sur pass of exile hein. euh... Non non non On <rire> est <rire> sur pass of exile. Le jeu quand vous vous connectez, ça vous prend une demi-heure. Alors qu'est-ce que t'en dis de la, la ville en elle-même Je sais pas moi je viens de prendre une quête tellement j'ai l'habitude de, de rusher le truc tu vois enfin as le bah, mec n'a regardé à rien et tout le décor mon gars parce que c'est superbe. On va Il y a plein de petites animations et tout, genre au-dessus de la femme qui oh là, est Il y a là, qui regarde, dans les. juste les... au-dessus. T'as un ah mec déjà. qui est en train de faire son potager, c'est juste génial À gauche là Ah oui, regardez là Ça va gros, vrai, gros Tranquille bah, ils ont fait un putain de travail, donc viens par ici maintenant Une bonne courge, sympathique euh, pour les... Quoi Oui j'arrive, qu'est-ce se passe-t-il Oh Il <rire> l'empiote Et la belle statue et tout là Oh ah, Fais voir Un dragonnet. dragonnet Dragonnet Oh la salaud Que fait-elle là Ok d'accord je vais pas vous faire le speech parce que franchement je connais pas l'histoire du jeu C'est bon t'as pris la pas. quête Il y en a une quête en bas il y a un mec là il y a un mec qui médite ah Ouais vas-y prends lui aussi En je fait en gros faire pour faire, faire le... le pitch maintenant on arrive au sommet du monde entre guillemets ce qu'ils appellent ça c'est donc les montagnes qui bordent euh... Toute la ville de Sarn, etc. Et c'est de là d'où vient le grand cataclysme qui a créé les, les morts vivants, etc enfin Tout le gros bordel. Et il semblerait qu'il y ait une espèce de créature qui crée ce cataclysme. Et notre but ici, c'est d'aller lui péter la gueule En gros, il y a deux morts qui sont de son trou, il faut aller le buter, quoi. Ouais... <rire> <rire> On vient par ici, ma biche. Attends, attends, je vais... Je faut que je vende des objets. Parce ouais, que, ouais, ouais en fait, je viens de tuer deux minutes, hein, donc... Euh... suis pas ça. encore vendu tout, mais je pure chasse rechercher sinon c'est pas ça. Il y a un mec chasse, fait tout à fait. Là, ça me fait penser à 4. Euh, J'ai looté un truc, je pensais à toi. D'ailleurs, euh, il est plus dans c'est une carte de divination. Ah oui. Je m'avais expliqué ça l'autre jour, mais après, je pense qu'on expliquera ça dans une prochaine, euh, prochaine vidéo. Hein. Ah, si tu veux, je peux l'expliquer tout de suite. Pour euh, les simple. cartes de divination, ce sont des -là. cartes que tu peux looter euh, dans différentes zones. Donc mais chaque zone a ses non. cartes En fait, en gros, c'est différent. En gros, il y a énormément de cartes différentes que, selon la carte que tu as. Donc tu vois, il t'en faut 4 pour avoir un item. Donc là, par exemple, tu as quoi comme carte euh, J'ai une, une carte qui se nomme euh, Life Armor Ouais c'est ça donc de Karim, avec un accent anglais. Donc, si, tu en, si tu en obtiens 4 tu les échanges au mec qui est ici donc Tazuni yeah. et il va te donner une armure avec un notes de vie et en fait on, ah. ça peut être merdique comme ça peut être super bien après par contre il y a des, des sets de cartes qui vont être beaucoup plus rares et qui te permettent d'avoir un unique à 100% de chance En fait ça, ça, pousse, ça, ça pousse les joueurs à farmer, dans les, à farmer les zones à haut level, enfin je veux dire à farmer oui, les zones en dehors dans des maps non oui voilà c'est ça, c'est bien parce que ça permet aux gens de pouvoir farm et aussi d'avoir un, un but dans le farm, pas juste euh, ouais je vais farm pendant 3, jeux, 3 jours, 3 nuits pour pouvoir choper un ouais, item oui. unique, là au moins tu es sûr de ce que tu vas avoir à la fin, genre si tu veux faire un build qui se tourne autour d'un unique, bah tu sais où aller farm pour avoir cette unique, Pour avoir ce unique, Après, ouais. le, le taux de, de, de, de drop des cartes est très faible aussi, c'est genre presque un unique tu vois, mais voilà t'as des chances et tu sais quoi faire exactement. Donc ici on est dans Dried Lake pour aller combattre le premier boss de l'acte 4, cher Genre Eh oui, je te dis, franchement l'acte 4 c'est l'acte des boss, y en a. D'ailleurs, de ce que tu m'as dit, il y a 8 boss dans l'acte 4. Oui boss. Ce qu'on va faire... gros boss entre guillemets. Oui, on va dire oui gros boss. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vous cut l'acte 4 en 8 vidéos distinctes, comme ça vous aurez chaque fois la strat sur une vidéo, etc. Et vous pourrez directement aller au boss que vous voulez, si jamais vous avez un problème sur un boss, vous allez... Tu vois, quoi Un combo de D'accord. Je pense que j'ai dit en loot, mais je ne les ai même pas ramassés, enfin, je fais attention à rien. Voilà, ah, faut, faut les ramasser, oui, parce que ça c'est aussi nouveau, chers amis, dans l'acte 4, en gros, maintenant, il y a des joyaux qui peuvent aller au fait, dans votre skill tree, donc dans l'arbre de talent, et ça. qui ça. peuvent changer assez drastiquement votre style de jeu, ça. ou améliorer, etc. C'est pas ça. Et ça peut donner des bonus, C'est pas ça. Bon, par contre, faites pas l'erreur que comme pas je fais moi, j'en ai Ah, c'est ça. Et corrupte un joyau, c'est de la merde, qu'on se le dise. Alors, je vous vous genre ici, j'ai un joyau, là, pouf. En fait ce qu'il faut faire, moi comme un con j'arrive, j'arrive juste à dextérité de plus 10 là, puis je me dis putain trop cool j'arrive directement jeu, je prends mon jeu, je le mets dans le socket, mais non Il faut mettre le point sur le socket avant de pouvoir mettre la gemme dedans. Donc vous êtes Ah oui Donc là 20 dex, 6 Oh all elemental résistance plutôt pas mal, mais c'est pas très fort mais c'est plutôt cool. Ouais c'est bien pour démarrer, je commence à en avoir des meilleurs mais bon. Comme je te disais tout à l'heure j'en ai corrupt 1, et j'aurais pas dû. Je me suis dit, ouais qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mal, tu sais Et en fait, je suis passé du même joyau que toi, donc 22 dex et 6 de... Non, 22 de dextérité et 6 à toutes les résistances, à hein? Moins un de frenzy charge maximum. Moins un, pas plus non. un. J'étais un peu déçu, tu vois. Ah, moins certain. un, bah oui, écoute. Cette merde, ça sert à rien. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont même changé les textes à ce moment-là, du style, euh, laisse la peur te consumer. Genre, rejoins mmh. le côté obscur de la force. Genre, ça à tu à de... de... T'es nul, tu seras encore plus nul. Mais t'es où Jean-Jacques Je sais pas, moi j'ai tué des choses. Moi aussi, donc je comprends pas. J'arrive, j'arrive, Lolo. Elona Elona je m'appelle Léona Alors, Hop, hop, hop. Je suis à de toute façon. J'ai plus besoin de rien. Tu peux voir, les nouveaux mobs sont assez stylés aussi. Tu vas prendre ça. J't'avoue que là tout de suite je. Je doute. Ruby okay. Maximum Fire Resistance en balance. Quand le fils Ah tiens Un endroit. Une zone. Ouais, hein. y y'a sûrement une Torah. Ah, pour... Tu vois, je te l'avais dit. Hein. On Avec moi, tu vas tomber tout le temps sur un master. Hein. <rire> on l'appelait l'homme au master. D'ailleurs, euh, comment il s'appelle l'autre, la Vagan Mais j'ai touché plus à ce connard. Hein. Ah il fait trop mal. Hein. Là, t'as fin... pas mis euh, les Multiplayer Projectiles sur ton nice shot j'ai pas. Euh... Les links enfin, J'ai 3 links, mais euh, attends, j'ai quoi Putain, mais je sais pas, je me cours de touche. J'ai Hypothermie, shot et euh, Faster Attack. Euh, faudrait peut-être mettre euh, les 100 multipliers à la place de Faster Attack. Ouais, j'aime bien. Sort que t'es un peu plus de clear euh, de zone. Ouais, après, c'est toi, toi qui vois, hein. C'est toi qui. C'est ton perso après tout. Bah hein. il ouais, faudrait un truc euh, comme j'avais sur ah. ma. Sur ma euh. Incinérateuse. <rire> Mais une chose qui, qui fait 5 rayons en même temps, il n'y a pas moyen là Bah tu peux avoir greater multiplayer projectile, tu tires 5 arrows à la place d'une Ah ça, ça me plaît ça Ah ça ça te plaît hein Bah on l'aura bientôt ah, Parfait Quoi ouais. Bon, là on n'est pas dans le bon chemin, normalement c'est vers la gauche Donc on est bon vers la gauche On est vers la gauche ça À gauche Tout, dépend, gauche. Comment on, tout dépend comment on se place <rire> Tout dépend de tout comment on est exactement y a, Mais là y a un jaune là On va faire hop C'était dans leur gueule les gens. D'ailleurs euh, je sais plus ce que je voulais dire mais je pense que c'était un truc cool Ouais ça a l'air bien ça Ouais ça a l'air pas mal comme concept ah, Moi par contre je suis vraiment choqué par ce spell de la Firestorm pour l'instant Ah j'ai oui. choses, C'est Nawak mon gars J'ai un truc que tu m'as dit qui était cool pour moi C'était euh, Weapon Elemental Damage, je viens de le loot là Ah bah c'est good ça ouais en effet Donc bah, que tu joues ice juste... e shot et que tu as 60% ou 40% des dégâts qui sont convertis en froid Tu gagneras directement 30% en plus là-dessus 40% Ouais, bref, tu m'as compris. 40-30, c'est pas rien. Ouais, donc moi je suis vraiment choqué par Firestorm, mon gars. En fait, en gros, tu vois la vitesse de clear que j'ai maintenant Oui. Bah c'est la même que quand j'ai commencé l'acte. Je clear aussi vite, en fait. Il n'y a pas de différence, c'est Nawak. D'accord. Ah, ah, c'est un mini boss. un mini boss bien casse couille il a le même skill que toi. Regarde derrière toi là. Tu vois le mec qui tank le monde là Bah en fait, il peut se tp, ou alors Je sais pas si c'est lui ou c'est celui de gauche maintenant. Ouais, c'est celui de gauche, c'est celui-ci, ou celui-ci. Tu vois, oh, celui là derrière moi. Je peux pas et faire thème, la, voilà. la différence. Ah, C'est nul ça. Oh, mais bah, il a loot un arc. Ah Deathbow. Deathbow. I need it. I think I need it. 2567, 1753. Changeons. Et il y a un chromatique ici aussi. Moi, bon, je t'explique rapidos pour le premier boss Non. Ou je t'explique quand on y est Ouais, pendant le combat. Pendant le combat, ouais, Moi je suis bon. faire, hein. tu restes à côté, vu que je suis là en plus, euh, tu vas galérer <rire> Parce qu'il aura plus de PV, ah oui, c'est pour, hein. pour le challenge Exactement. Exactement Et au pire je te donnerai un petit boost de DPS de temps en temps Putain mais j'ai plein de chroma là, trop cool On arrive déjà à ouais. au premier boss Ouais Après où, il euh... est pas, pas compliqué, enfin pas ouais. compliqué euh, C'est un style de dominus. Ouais oh, ça va, gentil alors Ouais il est mignon tout ça, tout plein, je sais pas s'il est pas dans le camp ici C'est un gentil oh, est monsieur vrai. Dominus il est, dans, il est dans une espèce de camp en fait Peut-être au nord Ah, voilà Torah. On s'en fiche de Thora Oh no, y avait Dominus Au sud, y avait je sais pas qui une rime en us oh, En <rire> us J'avais Jean-Claudeus mais ça aurait fait bizarre <rire> exactement Ça aurait fait très très bizarre donc allons pas faire cette blague, qui okay, est absolument nulle. Hein. celui Prends la chromage, puis place. Prends la chromage, puis place. si t'as trop de chromage. Euh, ouais, ouais, parce que je m'en fous, de, là, je commence à être déjà bien. Je cherche le boss là pour l'instant, modèle. Je fais chier, mandel. Le mec, il arrive en mode... Ah oui, mais alors... Alors le mec, ce mec, et le sens de l'orientation, ça fait 15. <rire> hein. Et encore, et encore... Je pense que vous le savez déjà, d'ailleurs. Je vais vous le dire. Une fois ou deux, mmh. ou trois, mmh. ou quatre. Mmh. Moi je vais repartir au début, je vais partir à gauche de base, en fait, tu vois. Genre là-bas. Je pense que je vais me heurter un mur. Exactement, je me suis heurté un mur. Ok, fouillons. Est-ce que ça fait mal Si c'est à droite, je t'insulte. Gentiment. Mais sûrement. Mais sûrement, Exact. exactement. Toujours gentiment. Euh Qu'est-ce que vais dire D'ailleurs n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo les gars, hein bien sûr N'oubliez pas les commentaires, très très importants Dites-nous ce que vous en pensez, insultez ZELK parce que c'est un gros salaud Je fais euh, Dites-nous ce que vous merde, voudriez voir, voir ce que vous voulez qu'on fasse, ce que vous voulez qu'on fasse... Ouais n'hésitez pas aussi, si vous avez des propositions de bug ou quoi que vous voudriez qu'on qu on Ouais fasse. genre... Mais c'est quelqu'un qui détestera Ah tiens, vol. Ah bah tu l'as trouvé Ouais t'inquiète, je peux le faire Allez, zizi Bon alors, c'est simple en okay, gros, essaye de plus ou moins rester au cac. Il est un, une, dès que tu sors un peu de sa range, ah, voilà, exactement. Il a un putain de dash sur ta gueule. Ensuite, bon, quand tu vois qu'il lève son, sa masse bien en l'air et qu'il la bat ensuite, ah, oui, je vois. reste pas au cac, tu vas mourir. Et, <rire> et en troisième, il va resummon tous les morts autour de lui et tu dois les tuer à chaque fois. Du coup, je vie. te regarde. Ouais, ça va, vie. Je suis derrière une palissade, je suis planqué. Oh, putain de pute Pardon, j'en suis <rire> désolé. Désolé. En fait je sais ce que je vais faire, je vais tuer les adds. Ouais c'est une bonne idée, ouais. Parce que là je vais me prendre, ça prend un plan. Non mais vrai, ça va il est pas... Non il est pas super compliqué tu vois. Il est très non. prédictible. Prédictible. Prédictible. Prédictible. Prédictibleation. Ça Et fait Et tu vois on voit bien ces... Ah non il va pas charger. Il va man, okay. Mais tu vois bien ces spells là ils chargent. Oui oh, oui bon. oui on les voit bien. Euh... Celui-là super simple. Par rapport à d'autres, à d'autres boss de ce jeu. Euh, ils ont bien fait en sorte qu'on puisse anticiper, anticiper hein, ou prévoir, mais pas prédictible Prédictationné Ses euh, compétences... Enfin vous voyez, il y a vraiment des, des effets qui se font autour du boss quand il est en mode vénère D'ailleurs c'est pour ça un moment du juke. Ouais mais j'oublie de dash. Alors on voit bien qu'on peut bien esquiver, hein donc du coup je reste bien sur sa route, je parce que je... voilà Ah quitte. un royal bow Non je m'en fiche d'un royal bow Non mais en fait j'ai euh, ah, un, prends, un TP mais... Voilà quoi... Allez viens, retourne en ville. Tiens gros reprends ça mais pourquoi tu veux que je prenne ça C'est quoi je te donné Un Ouais non, c'est pour prendre l'objet de quête en fait. Ah oui d'accord. Bah tu vois, j'ai déjà pris deux levels depuis tout à l'heure. Bah ouais tu vois, ça franchement la zone elle est géniale et tu pèges ça assez rapidement. Alors, ce qu'on va faire... J'ai plus beaucoup de Scroll of Wisdom. Bah moi je te propose déjà de couper la première vidéo. Comme ça, ah, hop très très bien, exactement, exactement. Voilà. Et comme ça on vous dit à tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire tout de suite, on, nous on va arranger notre inventaire tout ça et puis on reprend dans deux minutes. Enfin dans 2 minutes pour nous, dans deux jours pour vous. Minimum, minimum on, ou deux minimum. mois, sait-on jamais Exactement, parce que depuis la dernière vidéo, il y a au moins ça qui est passé, et on est complètement désolé. Ouais ouais, on a taf, de... tout ça... Euh, plein de Les choses... Examens, ça, on on ouais. vous ferait une, on, on ferait une super vidéo récapitative avec tout ça, euh, très bientôt Oh tiens, j'ai loupé. Très bientôt Ah oui, bah GG Voilà, à tout de suite <rire> À tout de suite, <rire>